nouvelle vidéo, nous sommes le 10 août je voulais vous montrer le résultat de la cueillette de ce matin donc la tomate amana orange, regardez la forme qu'elle a celle-ci, elle est vraiment elle est super mûre et elle est vraiment très grosse il faudra que je la, je la pèse parce que vraiment elle est euh, on a l'impression qu'elle est bodybuildée en fait et ensuite on a les blue beauty donc celle-ci qui est vraiment très jolie donc à côté j'ai de la red pire donc euh, pareil des petites tomates cerises voilà qui sont bonnes à l'apéritif, donc là il y a une autre tomate que je voulais vous montrer c'est la tomate Hans Ruby German Green. Là, c'est ce que j'ai ramassé ce matin. On pourrait croire qu'elles sont pas mûres en fait, hein. mais elles sont mûres quand j'appuie, ça s'enfonce. Et elles sont légèrement jaunes au fond, mais c'est vraiment très léger. Elles restent vertes On... en fait. Je n'avais pas vu qu'elles étaient déjà mûres, j'ai failli euh, les laisser pourrir sur pied. Donc, euh, ça donne de très grosses tomates et comme vous voyez, c'est très productif. Donc, j'espère que le goût sera là. Regardez celle-ci. Elle était déjà mûre depuis un moment. Ça soigne de partout. Bon, celle-ci, je vais la jeter. Hein. Il faudra que je regarde la forme générale, mais je pense que la forme est plutôt, euh, plutôt comme ça, hein, plutôt comme les tomates ananas. Hein. Donc, voilà. Et j'en ai encore sur le pied que je n'ai pas ramassé. J'en ai encore là. Ici, j'en ai une. J'en ai encore une derrière là, une grosse. Donc vraiment ça donne énorme et on en a encore là il y en a encore une au sol. Une nouvelle tomate que je vais tester, c'est la tomate Orange Banana. Donc j'en ai un peu partout. Vous voyez, Celle-ci n'est pas très mûre. Euh, par contre j'en ai d'autres, comme celle-ci. J'en ai, ai une là. Voilà. Qui est bien mûre. Voilà. Donc ça donne ça. Alors elles ont des formes différentes. Donc je vais prendre aussi celle-ci qui a une forme plus, plus allongée mais qui est plus petite que l'autre donc celle-ci, elle a encore une forme en pointe je pense pas que ce soit la forme normale ici j'en ai une aussi Voilà. donc la, la forme globale j'ai l'impression que c'est plutôt ça ou ça qui est un petit peu plus petite donc elle est, elle est un petit peu moins arrondie au bout voilà donc, le pied est énorme. Voilà, donc, là, je l'ai mis dans le coin de mon bac numéro 1. Et, et ça atteint déjà le, le sommet. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont été touchées par, le, par la maladie du cul noir. On a aussi la tomate de Bérao. Donc, là, vous voyez, j'en ai plusieurs qui sont bien déjà. Voilà. Donc, bien mûr, ça donne ça. Je vais en récupérer deux ou trois. Voilà, donc, Quatre tomates bérao. Et le pied est très grand aussi. Bien sûr, il peut faire jusqu'à 4 mètres de long. Donc il y en a un peu partout. Ça donne vraiment beaucoup. Pareil, il a atteint le, le sommet. Je vais le faire courir sur le dessus de la pergola. Voilà, donc euh, je vous montre maintenant les tomates poivrons jaunes. Alors j'ai différents formats. Le, le, je pense le format normal qui est celui-ci. Donc là, celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle est mûre. Voilà. Donc on... c'est vrai qu'on dirait vraiment un poivron. Hein. Et ici, vous voyez, j'en ai plein. Donc je vais les récupérer et je vous reprends après. Donc avant de ramasser une autre, je vous montre la taille du pied. Donc voilà, le pied se trouve ici. Donc voilà. Donc le pied s'arrête ici. Euh, là, on est à... Je dirais 1 mètre 1 mètre 60 1 mètre 60 donc c'est pas très haut il y a encore un peu de marge euh, la caro Rich donc c'est ma tomate préférée en fait je l'adore celle-ci euh, la première tomate est pas super belle là il y a un petit trou elle est pas très grosse non plus euh, par contre euh, voilà les prochaines vous voyez, les prochaines sont plutôt que euh, elles doivent plutôt être comme ça, quoi. c'est la taille d'une balle de tennis. Alors, il y en a plusieurs, hein. c'est pas très haut. Donc, euh, elle, est, elle est assez tardive, je me rappelle pas qu'elle était aussi tardive, euh, la Cambridge. Donc, le, le pied n'est pas très grand, hein. Voilà, ça monte à 1 mètre... Euh, allez, 1 mètre 20, je dirais. Grand max. Euh, j'en profite pour ajouter euh, la cœur de bœuf polonaise, donc, euh, qui est la bawolec serve. Euh, donc, comme vous voyez, ça fait de, vraiment de très jolies tomates, euh, très bonnes, je pense, pour la tomate farcie. Donc là, j'en ai deux comme celle-là et une qui a vraiment cette fois-ci la, la forme euh, du cœur de bœuf. Mais les autres sont tellement grosses qu'elles sont complètement déformées en fait par le poids et j'en ai encore, vous voyez, j'en ai encore une qui est en train de me une autre ici, dans le fond j'en ai une, encore, et sur le, le le bas du pied encore, donc une autre tomate euh, vraiment euh, tout derrière, donc alors je pense qu'en hauteur, je ne peux pas en avoir, s'il y en a quelques unes là, donc là on voit, il y, y en a une ici, donc, plus de là. Donc, vous voyez, le pied fait, je dirais, 1m70, voire 1m80, parce que là, il est un peu plié. Donc, ça donne plutôt bien. Et une autre tomate euh, donc, que je vais vous présenter aussi, c'est la tomate Stupis. Donc, euh, j'en ai jamais fait. Voilà, c'est un, vraiment un petit calibre. Hein. Euh, je pensais que c'était plus gros, mais... Euh, apparemment, non, c'est euh, ça, cette taille. Voilà. Nous sommes dans la cuisine. Je vous fais un petit récapitulatif de toutes les variétés que je vais vous présenter. Euh, donc, la première variété, euh, Antreby's German Green, euh, qui est une tomate verte. Euh, donc, comme je vous l'ai montré euh, lors de la récolte, en fait, elle, elle reste verte. Il n'y a que le, le cul, en fait, qui se colore légèrement en jaune, voire un petit peu orangé, mais c'est plutôt dans les jaunes. Ensuite, la tomate orange banana, euh, qui est, comme son nom l'indique, orange, une, une forme qui est assez proche, en fait, de la, euh, de la bérao, donc un, légèrement plus grosse. Euh, ensuite, la poivron jaune, qui a vraiment euh, cette forme de poivron, qui est quand même euh, assez originale, je trouve. Euh, donc, ma tomate préférée, la tomate caro rich donc je connais le goût en fait, mais je vais la comparer par rapport aux autres que j'ai récoltées. Ensuite la De Berao, donc la tomate grimpante. Et pour finir la et les serves. Donc je ne vais pas vous présenter la dernière tomate que j'ai annoncé comme stupice. En fait, après vérification, le poids de cette tomate que j'ai récolté fait environ 28 grammes. Et le poids moyen est de 70 à 120 grammes. Donc on est très loin du standard pour cette tomate. Donc euh, j'essaierai de, de la voir par quelqu'un d'autre en fait, euh, lors d'un échange, euh, mais euh, je ne vais pas vous présenter cette tomate puisque je pense que ce n'est pas une stupice en fait. Il reste quand même encore six variétés à vous présenter. Euh, donc on va commencer tout de suite par la Untrubeez German Green. Donc euh, en termes de diamètre, On est à peu près à 9 cm de diamètre sur, sur 5,9 pour la hauteur. Donc maintenant, je vais la peser. Voilà. Elle pèse à peu près 306 grammes, 305 g Donc le poids correspond, il est de 305 grammes et le poids moyen est de 300 grammes à 1 kg donc maintenant je vais la couper, voilà, donc l'intérieur de la tomate qui est vraiment très jolie, avec un ensemble de verres et le centre qui est légèrement rosé, donc c'est plutôt sympa, il y a pas mal de graines quand même en périphérie. Donc je récolte les graines et je vous reprends après. Deuxième tomate que je vais vous présenter, c'est la tomate orange banana. Donc je vais commencer par la mesurer. En diamètre, elle fait environ 4,8 cm. En hauteur, elle fait 5,7 Donc la deuxième est un peu plus petite. Donc maintenant, euh, je vais la peser. Donc la première fait 82 grammes et la deuxième fait 74 grammes euh, donc on est dans la fourchette qui est de 50 à 90 grammes donc maintenant je vais la couper voilà. donc on a un, un orange qui est euh, alors, je ne sais pas si ça passera bien à l'écran, mais le orange est assez terne en fait. Donc c'est un orange plutôt, plutôt fade d'extérieur, donc qui n'est pas éclatant. Il y a quelques graines, beaucoup de chair. Alors je vais couper la deuxième. Voilà. Donc là, je l'ai coupé un peu plus au milieu. Voilà. Donc je vais récupérer les graines et je vous reprends après. Voilà, donc on passe maintenant à la tomate poivron jaune. Donc je vais la mesurer en diamètre. On est à peu près on est à peu près à 5,7 cm pour celle-ci. Pareil, la même chose. Donc je vais la peser. Donc Là on est sur 84 grammes, et ici sur 86 grammes, donc le poids moyen est de 80 à 100 grammes, donc on est bien, on est bien dans la fourchette. Donc maintenant je vais la couper. Donc, à l'image d'un poivron, en fait, euh, on voit qu'il y a un espace entre le, le, le paquet de graines et euh, l'intérieur de la tomate, en fait. C'est assez rigolo. Euh, la, la chair est assez euh, ferme, en fait. Très peu juteuse. Je vais couper l'autre. On a la même chose ici, donc on voit bien l'espace euh, qu'il y a entre le, la chair et le paquet de graines, donc qui est euh, réparti en trois paquets euh, au centre de, de la tomate. Donc euh, je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà, donc on passe maintenant euh, sur la carowich. Donc, alors, à la mesure, elle fait 7,2 à peu près de hauteur sur... 7, 3, 7, 8. Donc maintenant je vais la peser. On est sur 245 grammes. Et le poids moyen est de 120 à 350 grammes. Donc on est bien dans la fourchette. Donc maintenant je vais la couper. Voilà. Donc l'intérieur. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de chair. Donc elle est relativement ferme. Euh, ce que je trouve assez agréable chez une tomate. Quand on la mange en fait, euh, elle ne se démonte pas dans l'assiette. Surtout quand on la mange en salade. Donc il y a quelques graines en périphérie. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà, donc on passe maintenant à la tomate de Bérao. Donc... Je vais la mesurer, donc en diamètre, on a à peu près 4,7 et en hauteur, on est à 5,3, 5,4. Euh, donc je vais la peser. Donc là, on est à 74, 62 g et 70 g. Donc le poids correspond à la fourchette qui est de 50 à 100 grammes. Donc maintenant, je vais la couper. Voilà, donc l'intérieur. Quelques graines au centre. Voilà. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà, donc on passe maintenant sur la bas où les serve. Donc, qui est une cœur de bœuf polonaise. Alors, je vais la mesurer en diamètre. Donc, elle fait environ 8 cm6 sur entre 10 et 11 cm. Donc, plus près de, de 11 que de 10. Donc, maintenant, je vais la peser. Voilà, elle fait 402 grammes et le poids est de 400 à 500 grammes. Donc, euh, on, est, on est largement dans le dans la fourchette, maintenant je vais peser celles qui sont vraiment énormes et qui dépassent de loin le standard voilà, donc ici on a 701 grammes et l'autre doit être un petit peu moins voilà, elle est à 560 grammes à peu près donc celle-ci est vraiment énorme et j'en ai plusieurs comme ça donc pour la, la tomate farcie, ça sera parfait donc la couleur est euh, rose, est plutôt rose que rouge donc euh, rose vraiment foncée. Donc maintenant je vais la couper. Voilà. voilà donc, euh, elle est plutôt juteuse. Euh, suffisamment de graines en tout cas en périphérie. Beaucoup de chair. Elle est assez ferme. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Donc un petit récapitulatif euh, des tomates que je vous ai présentées. Donc euh, je, comme d'habitude, je les ai placées dans l'ordre de mes préférences. La première tomate ex Execo avec la Carowich, la Hansruby euh, German Green, donc, euh, qui est euh, vraiment une très bonne tomate. Donc elle est juteuse, elle est sucrée, elle est douce. Euh, donc j'en je, ai donné à mes voisines. Euh, qui elles-mêmes l'ont fait goûter à, à, à des membres de leur famille et donc euh, et pour elles vraiment c'est une très bonne tomate donc ça confirme l'idée que j'en ai moi-même en, en salade euh, c'est vraiment une très bonne tomate euh, que je vous recommande euh, de même que la Karowich donc la Karowich elle est juteuse, sucrée, douce avec une pointe d'acidité contrairement à la Hans Ruby, qui elle est euh, plutôt neutre en termes d'acidité euh, mais euh, ça reste aussi une tomate euh, vraiment très bonne euh, la chair est relativement ferme donc c'est vraiment euh, c'est vraiment plutôt bien la hansrubie euh, elle elle est un petit peu moins ferme c'est plutôt pas mal en, en salade alors dans, en restant dans la fermeté on a la tomate poivron jaune qui elle vraiment est une tomate très ferme euh, donc peu de jus euh, donc la, elle, est, elle est douce elle n'est pas sucrée, elle est plutôt neutre euh, il y a une petite pointe d'acidité euh, par contre c'est vrai que la fermeté était intéressante donc euh, et surtout l'originalité je la place quand même dans mes trois préférés euh, la de berrao aussi est intéressante donc euh, alors ce qui est plutôt pas mal c'est euh, le fait qu'elle soit elle puisse faire jusqu'à 4 mètres donc on peut la palisser ou euh, la, la faire monter euh, sur une pergola comme euh, je le fais dans mes bacs de culture. D'ailleurs c'est là où je l'ai positionné. Euh, donc quand on a peu de place, euh, la faire pousser euh, verticalement c'est quand même plutôt pas mal. Euh, ensuite la, le côté juteux c'est assez peu prononcé. Euh, elle est légèrement sucrée, elle est douce malgré tout. Euh, je m'attendais pas à une tomate aussi douce. Euh, et elle a une petite pointe d'acidité donc elle est quand même intéressante aussi euh, elle a quand même des qualités donc euh, c'est vrai que euh, elle fera pas partie de mes préférés mais euh, je, je la reproduirai euh, peut-être pas l'année prochaine mais euh, je, je la reproduirai euh, à terme sans doute dans deux ans donc euh, c'est vraiment une, aussi une tomate que je vous recommande ensuite on a l'orange banana donc qui, elle, est légèrement juteuse, c'est une tomate douce aussi, euh, donc avec une petite pointe d'acidité, elle, elle est bonne, euh, il, faut, il faut la goûter, vraiment, euh, c'est intéressant, elle est un petit peu moins intéressante, je trouve que la de Berao, qui, elle, est une tomate relativement ferme, alors que l'orange l'est beaucoup moins, euh, donc, euh, et donc ensuite, là-bas où les est serve, donc, euh, j'ai goûté, euh, donc nature sans aucun assaisonnement comme toutes les autres mais euh, qui est relativement euh, relativement peu intéressante en salade donc je pense qu'en tomate farcie surtout sur euh, les, les tomates qui faisaient dans les 700 g entre 500 et 700 g là vraiment euh, ça, ça peut vraiment être une bonne option pour la tomate farcie j'espère que cette vidéo aura pu vous aider euh, dans vos choix de, de prochaines variétés de tomates à, à lancer pour l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, afin de vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt